Euh, du coup, on va enchaîner tout de suite avec Marjolaine Remise euh, pour la création des podcasts à la médiathèque de Tonon. Euh, donc Marjolaine, je vais vous inviter à prendre la parole et puis bien sûr que vous avez dix euh, minutes au moins pour présenter votre projet. <coughs> pas de souci. Euh, bonjour à tous. Euh, donc, euh, je m'appelle Marjolaine Remise, je travaille à la médiathèque de Tonon. Le, le bibliopitch que je vais présenter aujourd'hui, je tenais à vous dire que je n'ai pas mené le projet. Je suis porte-parole de mes collègues qui ont, qui ont mené le projet. Donc, euh, je n'ai pas situé la bibliothèque d'autonom, mais euh, on fait donc partie d'un pôle culturel depuis euh, 2016. La, la, le bâtiment, qui est un ancien monastère de la visitation, a été refait. Et la bibliothèque s'inscrit donc euh, dans ce pôle culturel qui a également une école de musique et de danse, ainsi qu'une chapelle d'art contemporain. Euh, je, je, je profite pour dire que c'est que toutes les présentations sont très très intéressantes. Ça me réjouit de voir tous ces beaux projets sur le territoire. Ça donne envie de venir vous rencontrer. Alors, je vais partager ma présentation. Voilà. Alors, les podcasts. Euh, il faut savoir qu'à la médiathèque d'Autonom, on a beaucoup fait des booktubes, pour ceux qui connaissent. Euh, et, euh, et là, c'est une autre partie, enfin, qui rien, ça n'a rien à voir avec les booktubes, mais donc on a créé des podcasts à, à la médiathèque d'Autonom. Euh, il y avait plusieurs objectifs à, à la création de ces podcasts. Euh, la première, c'était de valoriser les collections par les bibliothécaires, donc en plus des booktubes. Euh, donc, qui pourrait faire l'objet d'un autre bibliopitch, euh, d'ailleurs, euh, aussi à ce sujet. Euh, L'autre objectif était de promouvoir les actions culturelles euh, à travers euh, donc, des interviews d'auteurs, d'usagers, d'artistes locaux. Et donc de créer des ateliers euh, au cours desquels on pouvait aussi euh, enregistrer des podcasts. Donc il y avait plusieurs ateliers. Euh, qui, étaient, qui ont été proposés mais malheureusement à cause du confinement qui n'ont pas pu être réalisés avec les lecteurs mais notamment la parole est aux lecteurs l'histoire de lire tous en scène euh, c'est vrai que c'est des ateliers qui peuvent être adaptés à tous les publics vu qu'il s'agit d'enregistrements audio euh, l'écriture n'est pas euh, n'est pas obligatoire euh, et donc c'est ouvert à beaucoup de publics comme autre objectif c'était aussi de moderniser l'image de la bibliothèque en, en en utilisant un nouvel outil enfin nouvel, pas nouveau, mais en tout cas euh, à l'usage des bibliothécaires, donc de moderniser un peu l'image de la médiathèque, euh, de fédérer un public d'usagers auditeurs, de donner une, cette place aux usagers euh, en tant qu'auditeurs, leur donner la parole à proprement parler, et communiquer plus activement aussi tout en valorisant nos actions et nos contenus. Permettre et permettre de garder le lien pendant les temps de confinement. C'est vrai que ce projet a, a a pris naissance pendant, euh, pendant cette période. Euh, donc, c'est important quand même de, de le dire. Pour créer des podcasts, je vous ai fait le déroulé du projet euh, de façon très concrète. Euh, tout d'abord, il faut trouver un sujet à valoriser et à enregistrer. Euh, je vous parlerai ensuite un peu plus du, du projet qui a eu lieu à Tonon. Euh, il faut écrire le podcast, donc effectuer des recherches, euh, sélectionner. Euh, des, et ensuite sélectionner des. Alors là, des, il s'agissait de, de faire un podcast sur la scène locale à, à Tonon-les-Bains, sur un groupe de musique, enfin déviant plutôt. Donc il a fallu aussi sélectionner des morceaux. La troisième étape, c'est de s'enregistrer à une ou plusieurs voix, donc de créer un fichier audio à l'aide de matériel que je vais énumérer ensuite. Effectuer un montage donc, de la voix, de ces extraits, euh, sachant que le, le podcast, c'est bien qu'il soit court. Euh, en tout cas, nous, on a travaillé sur un format court de deux minutes pour que ce soit euh, accessible et pas, euh, pas trop long pour, pour les gens. Une fois que vous avez créé votre montage, il faut exporter le fichier sur une plateforme de type euh, SoundCloud, je sais pas si connaissez, c'est des plateformes qui, euh, qui accueillent euh, du son gratuitement. Donc, il suffit de créer un compte sur SoundCloud et ensuite, vous avez un lien euh, Internet euh, à copier-coller et à mettre dans votre site. Donc, c'est très simple d'utilisation. Une fois que vous avez exporté le projet sur cette plateforme, il suffit de mettre un lien URL pour, euh, pour que vous ayez la, votre podcast sur votre site. Et ensuite, donc, insérer ce lien sur le site de la médiathèque ou dans un email ou sur les réseaux sociaux pour la diffusion. Et euh, c'est vrai que c'est un outil qui est, très, qui est très pratique pour ça. C'est qu'il n'est pas lourd en termes de poids euh, numérique. Et euh, il est très facilement diffusable euh, et accessible à tous, car en un seul clic, vous, vous arrivez à écouter euh, le podcast. Pour les outils qui sont nécessaires à ce projet, il euh, euh, y, y a un microphone. Un enregistreur, donc nous, on a, on a investi dans un enregistreur. Euh, donc, je vous ai mis la référence euh, sur le PowerPoint. Il faut aussi un câble, un trépied euh, et un casque pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir stabiliser euh, votre enregistreur et, euh, et faire un enregistrement, un enregistrement correct. Il faut une carte SD qui est un support euh, pour enregistrer, donc… Euh, le, le son et, euh, et le projet en lui-même et ainsi qu'un logiciel libre alors nous on a utilisé Audacity qui, euh, qui est sur la majorité des, des ordinateurs euh, Windows et sinon vous pouvez également faire le montage sur les iPads si vous en avez avec l'application GarageBand, euh, tous ces logiciels sont gratuits. Euh, et il faut ensuite donc créer un compte sur une chaîne SoundCloud gratuite afin d'intégrer euh, le, le podcast au site de la médiathèque. Le budget à peu près de tout ce matériel, c'est entre 300 et 400 euros. C'est surtout le matériel en fait, qui demande un budget euh, d'investissement euh, au départ. Après, euh, après voilà, c'est... C'est du matériel qui peut être utilisé, évidemment, euh, sur la durée, pour les ateliers dans la bibliothèque, euh, lors d'actions culturelles, de festivals, enfin de plein d'autres. Euh, voilà. Ce n'est pas un investissement que pour le podcast euh, qui a été fait. Euh, donc, à la médiathèque d'Autonom, le, le projet a été basé sur… Euh, sur le, le groupe de musique L'Esquisse, qui est un groupe de musique euh, d'Evian-les-Bains. Et euh, donc à la médiathèque, on a des collections euh, qu'on appelle les collections du fond euh, local, enfin de la scène locale, et on souhaitait valoriser euh, nos no, no collections. Euh, pardon, ma collègue de l'Espace Musique souhaitait valoriser les collections euh, de la scène locale. Donc ils ont choisi, avec un autre collègue, de valoriser le groupe de musique L'Esquisse euh, à Evian-les-Bains pour la, la sortie de leur album. Voilà. Euh, les trois éléments qui ont marqué euh, mes collègues sur le projet, ça a été tout d'abord l'intérêt euh, pour eux de valoriser un sujet euh, et notamment un projet musical qui était également un coup de cœur euh, au niveau de la rencontre avec ces artistes et euh, de la musique euh, qu'ils qui produisent sur, sur le territoire. Il y a eu aussi, évidemment, la mise en commun donc, des rédactions du podcast. C'était un temps de travail euh, euh, en équipe où, euh, où, du coup, ils ont enregistré leurs deux voix, euh, choisir les morceaux, extraire ce, ce qu'ils voulaient mettre, ce qu'ils ne voulaient pas mettre. Donc, il y a eu un, un, un travail, un gros travail de rédaction qui les a, qui, dont ils étaient très, très heureux. Euh, le retour, évidemment, des artistes musiciens suite à la diffusion de, du podcast, euh, avec euh, voilà, des remerciements et une reconnaissance pour ce nouveau type de médiation qu'ils ont pu également, eux, diffuser euh, de leur côté euh, pour la sortie de leur album. Et, euh, et voilà, et un, un des éléments quand même marquants, c'est la nécessité d'avoir un minimum de budget pour acheter les outils euh, euh, techniques et nécessaires à la création du projet. Euh, voilà, ça c'était... Euh, et, euh, et puis également, là je ne l'ai pas rajouté, mais la facilité aussi de, de faire un podcast, une fois que vous avez choisi la trame, euh, que, les, que vous avez le matériel technique, ce n'est pas très compliqué d'enregistrer de, le podcast. On a eu l'aide quand même de l'animateur numérique euh, qui était sur place pour le montage, euh, pour le montage du fichier audio. Mais sinon, c'était très accessible pour mes collègues qui n'étaient pas forcément formés en pratique du numérique. Euh, quel message le public peut-il retenir de, de la présentation de, de cet outil en tout cas c'est un nouvel outil de médiation qui est le podcast euh, qui peut être accessible en ligne gratuitement euh, évidemment et, et surtout accessible à tous les publics euh, je pense aux, aux publics qui sont pas forcément euh, qui lisent pas forcément au aux public malvoyant enfin, voilà, c'est quand même un nouvel outil qui est, qui est très intéressant et et, euh, et voilà, donc je vous ai fait le lien vers, euh, je vais vous montrer euh, ensuite nous sur notre site, euh, on, a, on a simplement euh, euh, mis sur notre rubrique, donc on a une rubrique Booktube et Podcast sur le site de la médiathèque de Tonon. Je ne sais pas si tout le monde le voit, je pense que oui. Euh, non, parce que je pense que ce qui est ah. partagé, c'est uniquement la présentation, donc on n'a pas le navigateur. Ah, alors attendez, je vous, je vous montre juste sur, ne, sur, le site, euh, oui. sur le site de la médiathèque. Voilà. Donc, voilà, vous le voyez. Oui, donc, oui, euh, voilà. sur, sur le site de la médiathèque de Tonon, euh, donc, vous avez différentes rubriques, et notamment notre rubrique euh, « Pouctub podcast ». Euh, et donc, vous pouvez retrouver euh, le podcast de mes collègues. Voilà, donc ils ont simplement mis un titre, un lien. Euh, donc si vous cliquez sur le lien, je ne vous le lance pas parce que ça va, voilà, vous irez le découvrir. Et ils ont également euh, mis un petit, une petite lecture pour présenter euh, euh, pour présenter.. Euh... Ah bah oui, non, pardon, ils ont, mis, ils ont juste vraiment mis une petite phrase de présentation, mais vous pouvez l'étouffer euh, si vous le souhaitez. Euh... Vous pourrez du coup également découvrir les podcasts que, que, que l'on fait, que l'on a fait et que l'on va continuer à faire régulièrement à la médiathèque de Tonon sur un album. Donc l'idée c'est de présenter pardon des, des collections sous, sous la forme des booktube, que ce soit des albums, des kamishibai, des romans, enfin voilà toutes sortes de, de documents. Et donc vous trouvez le podcast ici que vous pouvez simplement très facilement partager. La plateforme SoundCloud dont je vous parlais qui est juste là. Et, euh, et voilà, et c'est un outil qui est quand même euh, très utilisé aujourd'hui euh, avec tout ce que les médiathèques font à distance. Euh, donc voilà, c'était euh, important de le présenter aujourd'hui, une petite présentation sur les nouveaux outils numériques. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y en a une. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, Qu'en est-il en fait des droits d'auteur pour, pour les ouvrages dont, voilà, dont vous faites des tubes sur lesquels vous faites des booktubes Oui, alors là, euh, vu que c'était la sortie de leur album, euh, évidemment, ils, ils ont demandé aux artistes, euh, il y a eu une demande d'autorisation pour, euh, pour, euh, pour prendre justement des extraits, etc., de leur album. Il y a un accord préalable avec, à avoir avec les auteurs. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, je... Il n'y a, de... a pas eu de contrat spécifique avec eux par rapport aux droits d'auteur, mais ça a été dit oralement dans des échanges. Aussi. Merci beaucoup et pour cette belle présentation. Et puis, du coup, peut-être que vous pouvez partager peut-être juste le lien avec tout le monde dans la discussion. Voilà, oui. Ça, on pourrait retourner après. Alors, si vous cliquez sur le, le PowerPoint, euh, oui, bah, je, vais, je, vous, je vous le copie-colle sans problème. Vous... Merci beaucoup. Ça dans la discussion. Et un grand merci parce que vous avez rien dit, mais je vous ai interverti avec Eve Lermite. Je suis désolée. Je, voilà, je gardais mon fil et je me suis trompée dans l'ordre. Je, suis... je me suis adaptée. <rire>